Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Catherine Rascot, je suis conseillère en ressources documentaires à la direction des bibliothèques de Montréal. Et l'œuvre que j'aimerais vous recommander aujourd'hui, et moi aussi je voulais l'emporter, de Julie Delporte, publiée aux éditions Pau en 2017. Non seulement cette œuvre comprend des illustrations magnifiques, douces, impressionnantes, mais elle parle également de la quête du personnage principal, euh, des difficultés en fait qui sont liées au fait d'être une femme et de l'autrice Tove Jansen à découvrir absolument.